Salut tout le monde, ici SummerSmile, pour une vidéo de Hearthstone. Alors, euh, je vais choisir une classe spéciale euh, mage Mecha, en partie classée, je suis euh, pas encore super fort, je suis que niveau 20, du coup voilà, partie classée. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis nouveau, je viens de créer ma chaîne YouTube euh, il y a à peine deux semaines, euh, je vais tout mettre dans la description. Si ça marche bien, sans doute que je, je ferai d'autres vidéos sur euh, Hearthstone, euh, League of Legends, euh, Smite, euh, ou d'autres choses comme Heroes of the Storm, on verra bien. Voilà. Ah, enfin une partie. Alors, contre quoi je vais jouer Ah, Gul'dan. Bon, ça va être un petit peu dur, je pense. Euh, alors, je Charge de force max euh, ça servira à rien pour le début je pense je le... Euh, voilà. Euh, ah ça va. Ça peut même être utile pour après euh, quand j'aurai posé euh, une méca C'est à mon tour alors... Euh, hein, bon je pose le méca de 1. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me poser Bon... Une petite politesse hein être gentil avec les autres Ah, ça commence par commence par euh, sauter déjà de la vie euh, ouais pour avoir une carte en plus c'est utile pour lui mais bon moi j'aurais pas commencé par ça il veut jouer avec ça bon moi j'y balance une de feu comme ça c'est fait plus l'attaque, voilà alors ouais euh, putain 4 points de dégâts c'est énorme ça va être pas mal pour après bon je vois aucun signe de politesse sans face hein. euh, ouais il est un peu vénère le mec en face. Ah, ah j'aime bien ce ce mage il est plutôt classe euh, au niveau des attaques et tout c'est pas mal. Mais bon allez les 5 de plus je trouve cette carte. Euh... Oh putain bon bah déjà le mage en moins, c'est déjà fait. Il a pas fait long feu. Après bon euh, il a euh, un mec avec provocation bah je vais être obligé de sacrifier mon mon perso voilà bon je vois qu'il sait pas quoi jouer encore <rire> j'ai déjà défoncé dès le début euh... ah oh ouais bof un peu de la à part ah bah ouais les deux petits persos mais bon ça sert à rien je trouve ça a pas trop rangé j'aime bien le méka téléporteur euh, parce que voilà c'est un creuseton moins pour les autres euh, mécas et vu que dans mon j'ai que des mécas au niveau de euh, c'est vachement pratique bon j'ai déjà 10 points de plus de vie que lui euh, c'est franchement euh, franchement il est nul <rire> euh, pour, un, pour un niveau 20 euh, bof hein. euh, par contre je connaissais pas ces deux cartes euh, comme ça euh, si quelqu'un sait euh, ce que c'est n'hésitez euh, euh, pas de me le dire dans la description ça fait toujours plaisir parce que moi vu que je suis nouveau euh, j'ai euh, que le soleil euh, de d'avril avec euh, les gâteaux dessus, je trouvais ça marrant donc euh, je pris ça. Voilà. Ah, vous voyez que je m'amuse, je me fais chier, le mec il pose pas de cartes, c'est franchement c'est chiant. Il est long à réfléchir. Ah, ah bien joué. Sauf que voilà, j'ai euh, j'avais mon épouvantail du coup, bah ça m'arrange un petit peu. Bah, franchement, euh, c'est une bonne carte pour euh, cette classe, euh, c'est pas mal. Je pose un petit technicien, euh, c'est toujours pratique. Après un mecha, du coup, euh, ça lui donne euh, de, des points de vie en plus et, et euh, de l'attaque en plus. C'est super bien. Ça colle bien avec les mécas Je pense que c'est fait exprès. Euh, faut pas être con pour savoir que c'est pas fait exprès. C'est bien. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va me jouer euh... oh. Euh, ah alors, un porteur du vide. Hmm, ça va, c'est une bonne carte, je trouve ça peut être utile. à moi de jouer. Ah le char que j'avais euh, eu dès le début. Bon moi je vais le transformer en birdie, hein, ou en mouton, je sais pas ce que c'est, c'est un des deux. Voilà, je le carbonise. Bon franchement tranquille, hein. 5 points de vie contre 26. Je pense que je suis sûr d'assurer la victoire maintenant. Facile pas de. Avec deux cartes à peine, deux, trois cartes, je le défonce. Ah il me refoue cette carte de merde Putain il me casse les C'est chiant. Au pire ça me dérange pas, j'ai juste à tuer Marchand du vide et après j'attaque qu'avec soit mon épouvantail ou ou le chercheur. On verra. Ah, il est silence. Ah, bon moi je trouve que c'est pas super utile euh, surtout que j'ai gagné bon j'utilise ça pour le fun euh, voilà euh, que... oh oh pas mal baron c'est donc... oh, franchement c'est classe mais bon je finis en beauté hein voilà euh, puis il reste plus que deux points de vie impression ah, j'arrive pas à lire <rire> un point de vue sans pression de truc oh là là ah, c'est bizarre qu'il abandonne pas hein. à un point de vie je pense que avant qu'il réussisse à gagner euh, il y en a pour au moins 20 ans hum, il est long je sais pas ce qu'il fait il cherche il cherche ce qu'il peut faire et encore euh, je sais pas s'il a encore quelque chose à faire Ok, j'arrête avec ce jeu de mots pourri avec fer. Euh, ouais, c'était de la merde. Ah oh là là, qu'est-ce qu'il est long à mettre une carte Il euh, n'y a pas 36 solutions. Il hein. euh, y a juste à abandonner ou faire quelque chose. Hein. Mais bon, euh, c'est pas c'est pas la fin. Hein. De Tant de possibilités, ouais, j'allais te le dire. Tellement de cartes à poser là. Tu arrives à me tuer tout. Oh là là. Enfin, il pose une carte. Ah bah. 500, vont on t'en une. Et bah putain il a mis du temps. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant euh, Merci pour le pour la patience, hein. euh, je suis toujours gentil avec les autres. Hein. What Tout ça pour faire ça Pour se faire tout seul Il est con. Bon bah voilà, j'ai gagné. Hein. Euh, vous avez dû voir mon pourri pour qui oui, hein. Excusez-moi si vous avez eu cette idée, hein. Bon. Voilà, cette vidéo est terminée. Pensez à vous, vous abonner et mettez un pouce vert, ça serait super sympa. Sinon, euh, mettez un message en commentaire, euh, j'y répondrai, ou euh, une critique, ça me dérange pas, euh, pourvu que voilà, ça puisse m'aider pour la suite, allez, à plus